Non, mais c'est parce que pour lancer le générique, je suis obligé de montrer ma tête d'abord, parce qu'il y a un truc de transparence qui est... Voilà. Curieuses et curieux, bonjour Pour beaucoup de gens euh, très bien intentionnés, très intelligents, etc., des gens qui même souvent ont fait de grandes études et qui jonglent avec le vocabulaire scientifique comme si c'était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 Le truc sur lequel ils sont assis. Si vous êtes de ces sceptiques et que vous avez déjà trouvé le piège dans ce que je viens d'énoncer, bah, continuez à regarder quand même parce que la façon dont je vais parler de ce piège, elle n'a à ma connaissance jamais été vulgarisée, en tout cas sur le réseau francophone. Les quatre principes que je viens d'énoncer sont la méthode courante, euh, journalière même, qu'utilise euh, bah, votre médecin généraliste. Mais c'est aussi la méthode qu'utilise euh, un homéopathe, un acupuncteur, un magnétiseur, un naturopathe, un ostéopathe aussi. Pourtant.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 quand on veut évaluer l'efficacité réelle d'une thérapie. Richard, mon voisin, et Nicolas Pinceau viennent d'écrire un article dans Le Monde Diplomatique qui parle de cette extraordinaire découverte.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 6 litres de solution saline, son état reste inquiétant. On lui révèle alors qu'il vient de faire une overdose de placebo, la substance qu'il a ingérée étant tout à fait neutre.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 ont toutes échoué à ce simple test. Bienvenue dans la pensée scientifique, ou la pensée critique. Alors, euh, il se peut que malgré tout vous ayez une justification qui vous permet de croire que votre thérapie est supérieure à celle de votre ami imaginaire. Comme par exemple, beaucoup vont me dire « Mais, mais l'homéopathie, ça marche sur les plantes ben, !» Mais Je vous invite à vérifier la solidité de cette justification, je vous invite à vérifier si elle mérite d'être le pilier de votre pourcentage de confiance, puisqu'à ce stade, c'est carrément l'argument qui tient tout l'édifice. Dans le cas de l'homéopathie et des plantes, aucune expérience ne l'a jamais démontré. Il n'y a pas de publication scientifique là-dessus, il n'y en a pas. Vous trouverez au mieux des témoignages de praticiens euh, qui ont beaucoup d'expérience et qui jurent avoir réussi à soigner des plantes avec de l'homéopathie. Mais là, on en revient à la comparaison avec notre ami imaginaire. Si un marabout très expérimenté de père en fils me disait qu'il soigne les plantes avec des gris-gris, est-ce que ça m'aiderait vraiment à, à, à savoir que sa thérapie est réelle Comparer les choses que vous croyez vraies avec des choses que vous savez fausses. Euh, moi, je vous le dis franchement, si une expérience scientifique fiable, réplicable avec une belle taille d'échantillon, hein, donc pas 12 plantes, hein, et sans biais de protocole prouvait qu'un homéopathe est capable de soigner les plantes avec de l'homéopathie, eh bien, je réviserais immédiatement mon jugement sur, euh, sur l'homéopathie et je serai très heureux d'en parler en vidéo. Je serais vraiment très heureux de le reconnaître. En attendant, soyez bien prudents parce que les questions de santé, c'est pas des questions d'opinion, c'est pas des questions de croyances, d'envie de croire, etc. C'est très sérieux. Et voilà, chers curieux et curieuses, c'était ce qu'on appelle un entretien épistémique. Euh, N'hésitez pas à faire voir cette vidéo chaque fois que ça vous semblera utile. Gardez-la bien précieusement de côté, parce que cette méthode de remise en question que je viens de pratiquer avec vous... a prouvé qu'elle était efficace. Homéopathie, transition toute trouvée, les académies de médecine et de pharmacie ont publié un communiqué commun réclamant la fin du remboursement de l'homéopathie et de son enseignement en faculté de médecine et de pharmacie. En attendant le résultat de l'étude menée par l'HAS, euh, qui devrait tomber d'une semaine à l'autre, on peut dire que les prises de position du corps médical sont de plus en plus unanimes. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au collectif FakeMed, collectif qui lutte contre les pseudomédecines, et qui fête sa première année d'existence. Je crois que vous pouvez vous féliciter euh, très sincèrement de, de, de tout ce qui a été accompli en un an. Un petit peu plus touffu sur le plan scientifique, 800 chercheurs ont signé une déclaration pour ne plus donner autant d'importance à ce qu'on appelle la p-value. Alors, on va vite vulgariser tout ça parce que euh, le grand public n'est pas toujours au courant des réels problèmes qu'il y a dans la communauté scientifique. Donc imaginez que dans une expérience scientifique, par exemple, on voudrait vérifier, euh, on voudrait prouver la capacité d'un poulpe après prédire quelle équipe va gagner au football. Hein Ça rappelle des trucs à certains. Eh ben, on va tout d'abord, comme le veut ben, le rasoir d'Occam, chercher quelle est l'hypothèse la plus parcimonieuse à évacuer en premier. Dans ce cas-ci, ben, c'est euh, « le poulpe n'a aucun pouvoir ». Ça, c'est l'hypothèse la plus parcimonieuse, celle qui invoque le moins de nouveaux mystères. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Ensuite, on va définir un seuil au-delà duquel on va considérer que le poulpe a un pouvoir, et que ses prédictions ne sont donc pas dues au hasard. Et c'est de ça que je veux parler, ce seuil, pour diverses raisons pas très solide, a été fixé à 5%. C'est la fameuse p-value. Donc, dans le cas du poulpe, on va lui demander de prédire autant de résultats du foot que nécessaire, pour que, s'il tombe juste à chaque fois, il y ait moins de 5% de chance, que ce soit dû au hasard. Dans le cas de notre poulpe, il suffit de 5 matchs. Pour arriver à une chance sur 32, que ces prédictions soient dues au hasard. Or 5%, la p-value, c'est une chance sur 20. Et donc ça, ça veut dire un truc très important, ça veut dire qu'après les 5 matchs, ben, il me suffirait en fait d'avoir 32 poulpes, ou de filmer mon poulpe un nombre suffisant de fois pour que je finisse par obtenir une vidéo avec un poulpe qui me sort les 5 équipes gagnantes dans le bon ordre. Et là, j'ai plus qu'à publier uniquement cette vidéo en dissimulant les autres tentatives, et bingo, je peux prouver que j'ai un poulpe qui sait prédire le foot sur le plan scientifique. Eh ben, avec la p-value, c'est à peu près le même problème. Il y a ce qu'on appelle le p-hacking, qui est euh, bah, le piratage de la p-value, si vous voulez. Et ça, ça consiste à reproduire autant de fois que nécessaire votre expérience scientifique et ne publier que celle dans laquelle les résultats étaient ceux que vous vouliez obtenir, mais que vous avez obtenu grâce au hasard. De même, il y avait quand même une chance sur 32 pour que le poulpe euh, fasse les bonnes prédictions. Donc, si du premier coup, j'obtiens euh, les bonnes prédictions et je fais ma publication, alors qu'en fait, c'est dû au hasard, vous voyez un peu le problème Vu de l'extérieur, on se dit que l'étude est significative, sans savoir qu'il a fallu la reproduire un certain nombre de fois pour faire semblant d'avoir obtenu ses résultats du premier coup, ou sans savoir si c'est tout simplement le hasard. Une chance sur 20, c'est pas grand-chose. La p-value à 5% est une absurdité qui est dénoncée depuis très longtemps, et donc par bah, ses bah, 800 euh, signataires. On peut aller plus loin, quitte des résultats à 4,9% comparé aux résultats à 5,1%. Ça veut dire que pour 0,2% de différence, on a d'une part une étude qui est considérée significative, et de l'autre une étude qui est considérée insignifiante pour 0,2% de différence. Ça n'a pas de sens, c'est donc actuellement vivement critiqué, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans le grand procès de la science, que je vous invite bien entendu à découvrir euh, dès que faire se peut. Vous n'avez pas pu passer à côté, deux personnes ont été lynchées selon la préfecture de police de Seine-Saint-Denis, parce que de fausses informations circulaient sur le fait qu'il pourrait y avoir une camionnette blanche qui enlève des enfants dans le coin. Tous les détails sont en description, mais voilà une preuve de plus s'il en fallait que si, il y a très très très souvent de la fumée sans feu. Eratom la semaine passée j'ai dit beaucoup de bêtises au sujet de la justice, j'ai dit que les juges se torchaient avec la science par exemple. Alors déjà, un juge n'est pas la justice, tout comme un scientifique n'est pas la science. J'ai dit aussi que le témoignage n'avait aucune valeur de preuve, et on m'a fait remarquer à juste titre que la notion de preuve, elle change d'un pays à l'autre, et selon les circonstances, etc. Donc, ce qu'il faut en déduire, c'est que quand je parlais de justice, en fait je n'y connaissais rien du tout, et donc vous avez eu très très bien raison de douter de ce que je disais, comme vous l'avez fait, je vous en remercie encore. Ceci dit, de remarques très importantes sur le statut de la preuve en justice, parce qu'on me la ressort souvent. Primo, comme je viens de le dire, la preuve est une notion différente d'un pays à l'autre. Et secondo, euh, faut quand même pas oublier que le fonctionnement de la justice n'a de sens que lorsqu'il est appliqué par la justice elle-même. Donc euh, les juges, les avocats, les procureurs, les juristes, il faut une défense, il faut des jurys, il faut tout, enfin, il faut tout ce bordel. Ces règles servent à ça. Ce n'est pas justice de faire justice soi-même, vous ne pouvez pas être juge et bourreau, et donc euh, bah, comme pour le versus sur le 11 septembre, ça n'a aucun sens de faire intervenir le sens du mot preuve tel qu'il est entendu au sens de la justice. Vous ne pouvez pas vous approprier la définition du mot preuve au sens judiciaire, puisque vous n'êtes pas l'appareil judiciaire. Vous n'avez pas plusieurs personnalités avec un avocat, une défense, un juge, un machin, vous avez, vous avez, non, non. En revanche, la définition scientifique du mot preuve, elle, elle peut être appliquée par tous ceux qui l'apprennent, individuellement, en groupe, en famille, et surtout le sens du mot preuve en science elle-même sur toute la planète, pour tous les scientifiques, faille quelques récalcitrants, mais globalement, ça, ça passe. Voilà la raison pour laquelle il me semble que le statut de la preuve scientifique non seulement prévaut sur celui de la preuve juridique, mais en plus est la seule définition du mot « preuve » qui vaut en dehors d'un tribunal. Actu de la chaîne, Versus 4 va bientôt reprendre. Edouard Broussallian, considéré par beaucoup comme un des plus grands homéopathes francophones, m'a envoyé sa réponse. Euh, alors c'est du copieux, il y a du dessert, donc euh, laissez-moi un petit peu de temps pour préparer tout ça. Euh, on va pas faire ça en un bloc, vous verrez, on a trouvé un petit système pour quand même vous rendre ça plus digeste. En attendant ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à rattraper votre retard parce que là ça va vraiment devenir très très très intéressant. Nous sommes presque 66 666 euh, Pour une chaîne sceptique, je crois que c'est un cap. N'oubliez pas que sans vos dons, euh, bah, les créateurs de contenu ne survivent pas. Du moins avec 66 666 abonnés, c'est pas avec la cacahuète de, des vues YouTube qu'on continue à faire une chaîne pareille. Donc merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur YouTube, sur Paypal, etc. Ce lundi, nous serons le 1er avril. Comme tous les ans, nombre de sceptiques vont vous dire que c'est le meilleur jour de l'année parce que c'est un jour où tout le monde se méfie de l'information et la vérifie. Alors que pour nous, bah, c'est tous les jours 1er avril. Hein. Pour vous faire des petits points, euh, hein, je vous dis, c'est tous les jours 1er avril. Je ne peux donc que vous souhaiter de bien conserver toute l'année la méthode avec laquelle vous allez vivre ce 1er avril. A la semaine prochaine.